Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et si y a de l'écho, c'est normal, on est dans ma salle de bain. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo routine beauté, beauté, en mode minimaliste et au max euh, naturel et zéro déchet. Au max, parce que vous allez voir qu'il y a des produits qui ne sont pas forcément soit zéro déchet, soit naturel. Euh, ce sont tous les produits que j'ai, il n'y a pas d'autres qui sont cachés. Ok, euh, je vais pas tout tout tout euh, vous démontrer euh, en, en live euh, parce que par exemple euh, je vais pas vous montrer du coup on a des scènes de la mère morte qu'on utilise pour le bain euh, c'était un cadeau et du coup faut qu'on les finisse euh, mais je vais pas vous montrer comment je prends mon bain n'est-ce pas et euh, j'ai fini mes billes mes boules de bain euh, donc je vous ai déjà parlé une fois on utilise soit du gel douche Kadoum pour euh, le bain pour les enfants, etc. Moi, j'utilise euh, un savon. Euh, non un savon, euh, on essaie de prendre des artisanaux. Dans une petite poche comme ça qui exfolie. Et en même temps, quand il y a des petits bouts de savon à main, je les mets dedans et je prends ma douche avec. Euh, donc ça, je vais pas vous montrer. Et pareil, pour le shampoing, j'utilise le shampoing sec de Pacha. De, de l'Amazona, pardon, euh, au chocolat. Donc je vous mets les liens là en dessous si vous, en, en, si vous avez envie de tester. Euh, c'est mon deuxième. Euh, J'aime bien, ma fille aime bien. Euh, il faut juste que je vois parce qu'on a de plus en plus de pellicules. Donc est-ce qu'on fait une petite réaction Il faudrait qu'on voit parce qu'on d'habitude on n'a pas ça. Bon, voilà, donc ça, c'est fait. Ce que je ne vais pas vous montrer non plus, c'est comment je euh, me fais un brossage à sec avant la douche ou avant le bain, Et je me brosse toujours en direction du corps. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a très très longtemps sur le brossage. Si ça vous dit de revoir un peu le concept dans une meilleure qualité, ce que je peux vous la mettre, mais elle date d'il y a 9 ans, 8 ans. Donc voilà, si vous avez envie de revoir une vidéo sur le brossage du corps, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil, je ne vais pas me raser devant vous. Euh, J'utilise un rasoir de sécurité, double lame en inox, le même depuis 4 ou 5 ans déjà, je ne sais plus, j'ai juste acheté des nouvelles lames, euh, donc il est en état euh, parfait, quoi il suffit juste d'en prendre soin, euh, ne pas laisser de l'eau pour pas qu'il euh, s'oxyde, et sinon bah, il est nickel, pareil je vous mets le lien en dessous euh, où je l'ai trouvé, il est top. Alors, on peut commencer Donc euh, j'ai fait un anniversariat, donc je suis un petit peu maquillée, donc Qu'est-ce que je fais quand je suis maquillée Je me démaquille avec l'huile de coco. Oui. J'en prends un tout petit peu, mais vraiment, là, j'en ai même pris de trop. Je le chauffe dans mes mains. Bon, en été, il n'y a pas besoin. Et là, on va venir chatouiller les yeux, surtout au niveau des cibles, puisque c'est surtout du mascara que j'ai mis. Et là, vous voyez le mascara qui part J'aime bien bien masser, en haut, en bas, pour être sûr qu'il y ait le maximum du mascara qui part. On est magnifique. J'ai juste de l'eau et mon gant de toilette, Je n'utilise pas de lingettes démaquillantes, euh, même des, des réutilisables ou quoi, parce que je me dis qu'un gant de toilette fait très bien l'affaire. C'est de la simplicité en fait qu'on vise un max. J'avais reçu des lingettes démaquillantes et en fait on les a utilisées comme coton pour, euh, pour euh, mon fils pour euh, essuyer les fesses j'ai changé le sens du, du téléphone du coup au lieu de regarder par là il faut que je regarde par là Désolée si je ne vous regarde pas de temps en temps dans les yeux hein. donc voilà après on fait un petit coup d'eau sur tout le visage là, là j'ai juste enlevé le maquillage des yeux parce que je sais que j'ai rien mis autour euh, mais sinon je fais tout le visage évidemment bref Alors du coup, comme j'ai eu un... je m'en mets partout, <rire> comme j'ai eu un... c'est de l'eau, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai eu un anniversaire, euh, je me suis déjà épilé les sourcils, donc j'utilise une pince à épiler, hein logique. Voilà. Ensuite, je vais me laver le visage avec, pareil, c'est les savons nettoyants visage de l'Amazuna. Euh, je l'aime bien, alors je sais pas si je continuerai, enfin si j'en rachèterai par après. Je suis pas une grande, euh, euh, je suis pas en mode skincare routine, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ce qui me fait défaut, <rire> mais j'y vise à simplifier. Donc euh, j'avoue que j'aime bien l'utiliser, j'aime bien l'odeur. Quant à vous dire, si je vois un effet entre quand je nettoie mon visage au savon ou juste avec de l'eau je vois pas trop de différence, j'ai de la chance d'avoir une peau assez euh, nette en termes de boutons, enfin chance euh, je, pour tout vous dire j'ai un stéril hormonal, donc c'est en fait ce qui me maintient euh, cette peau euh, parce que j'ai beaucoup beaucoup de testostérone à la base et euh, les grossesses ont fait beaucoup aussi parce qu'avant j'étais sous pilule j'étais sous la Diane 35 et euh, c'est ce qui avait enlevé ma... Ma grosse acné de l'adolescence et après je rince euh, mais euh, mon, ma peau a dû changer avec les grossesses avec les hormones elles ont dû se rééquilibrer parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup moins de d'acné de, de, beaucoup moins de boutons euh, voilà <rire> donc je rince bien j'hésite pas à frotter J'essuie. Je, On est censé tapoter. Bon. Voilà. Ensuite, euh, je reprends mon huile de coco qui va me servir pour hydrater. J'en prends un tout petit peu. Et là, je vais faire un petit massage. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le massage euh, anti-âge euh, avec les, les fameux mouvements qui visent à remonter, à faire un lifting des muscles, etc c'est tout ce que je fais en fait. Et là avec le visage, ça va être beau. Bon. Et j'aime bien laisser un peu l'excès d'huile, ça va de toute façon être absorbé. Et voilà. Alors les ongles, pareil, je les ai déjà faits. Donc euh, pour le... Pour le mm, l'anniversaire donc j'utilise une lime en verre maintenant euh, parce que ma lime en métal a disparu euh, ça faisait plus de 15 ans que je l'avais euh, je sais pas ce que ce que font mes enfants mais donc du coup je m'en suis acheté une en verre euh, et euh, voilà je fais mes ongles et la seule chose qui n'est pas naturelle dans toute ma routine en fait c'est que j'utilise euh, une base pour protéger l'ongle euh, donc euh, j'ai pris la base transparente, j'aimais bien qu'il y ait des billes pour m'assurer de pouvoir mélanger la truie la chose Que le, le flacon sera en verre. Donc je, je suis tombée sur Maybelline, point J'ai pas d'affinité particulière pour cette marque euh, C'est juste que voilà, c'était pas mal, ça protège long, prévient du jaunissement. Je ne mets plus d'autres vernis, je n'ai plus eu aucun vernis C'est juste ça que j'utilise quand j'y pense Et voilà Et Tititit. Pour les oreilles, j'utilise un auriculis pour le contour. Par contre, j'avoue qu'en sortant du, de la douche, j'ai besoin, moi, d'enlever de l'eau, enfin, ou le bain. J'ai besoin d'enlever l'eau de mes oreilles. Euh, je suis assez euh, sujette aux petites otites, etc. Donc, j'utilise des cotons, les cotons en carton. Je vous les mets en lien aussi. J'en utilise un pour les deux oreilles. C'est juste pour éponger l'eau. Si j'en ai pas, je prends une feuille de papier toilette. Que... On pourrait utiliser ça. Mais c'est quand même plus pratique, le coton. Mais je ne vais pas jusqu'au tympan, c'est juste pour enlever l'excédent d'eau. Euh, voilà, euh, je pourrais utiliser des cotons aussi. Euh, des cotons... Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qui est mieux. C'est ce que j'utilise. N'hésitez pas à me dire, parce que l'auriculis, c'est bien pour enlever l'excès de sébum, etc. De sébum, de cérumène. Mais pas pour l'eau. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'eau, en fait. Voilà, voilà. Alors, euh, ensuite, un niveau beauté, mais il va rester aussi une chose, ça va être les dents. Et ça, je vais vous faire une vidéo. <rire> ne rigolez pas. Euh, J'ai été chez le dentiste qui m'a fait une démonstration sur comment se laver correctement la bouche. Donc, pas que les dents. Et euh, je vous ai fait un sondage sur Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander en vidéo. Donc, ça va venir sûrement la semaine prochaine. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise, comment, comment on fait comment il faut faire, selon un professionnel. Après, euh, niveau corps, euh, soit j'utilise de l'huile de coco, c'est ce que j'utilise en général, mais là, euh, pour euh, Noël, euh, j'ai reçu des choses, donc du coup, ben, je les utilise. Ma cousine m'a offert un, une lotion corporelle de Désert Essence, ben, je les aime bien eux, euh, même si le packaging est en plastique, c'est pour ça que j'avais arrêté d'en de acheter. Euh, c'est euh, l'huile de coco aussi, donc tropical coconut. Voilà, je, je, du coup j'utilise hein, on la donc je l'utilise et euh, sinon aussi euh, comme je vous le savez j'ai commencé une routine de sport de nouveau un peu plus poussée euh, je vise à retrouver ma forme, ma taille euh, euh, mon poids idéal on va dire et ma taille idéale qui est un 36 et du coup ben, j'attends déjà d'avoir perdu le plus gros pour après m'attaquer à je sais qu'elle sera là à la cellulite avec cette huile de massage de Weleda et euh, c'est de l'huile de boulot. En fait ce qui va surtout travailler sur la cellulite c'est le massage qu'on va donner mais certains, certains actifs de, du boulot peuvent aussi aider à, euh, à traiter la cellulite, à redispatcher la graisse, à faire qu'elle qu qu parte et voilà <rire> euh, Donc voilà, ça ce sont tout ce que j'utilise, tous les trucs produits et euh, objet que j'utilise, il y a aussi évidemment la brosse ou le peigne j'ai les deux. Euh, donc la brosse, c'est surtout quand je suis en train de faire des cures de sébum. Donc c'est à dire, je ne vais pas me laver les cheveux pendant 2 voire 3 semaines. Et donc pour bien, euh, euh, comment dire, euh, disperser, non, étendre le, le, le sébum, je vais peigner avec cette, cette brosse là pour étaler bien jusqu'aux pointes, comme ça le corps arrête de graisser les, les, les racines, parce qu'il sent que les pointes sont bien hydratées, et il ne va pas venir nous embêter plus longtemps. Le plus dur, ce sont les 7 premiers jours. Euh, mais pour vous donner une, une idée, euh, là, je sais même pas combien de jours je suis sans mettre laver les cheveux. 6 ou 7 jours Bref. Euh, à force, les cheveux s'habituent. Et vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps. Voilà, et ils sont en meilleure santé, ils poussent mieux. Je ne fais plus de haine pour l'instant. Et euh, du coup, je ne fais plus vraiment de masque. Enfin, j'ai de l'huile. Hop Je vais oublier ce petit détail. Ça, c'est quoi La glycérine digitale. Quand je faisais mes haine, je mettais un peu de glycérine. Donc là, j'ai de l'huile de soins euh, d'Aromazone. C'est aux huiles précieuses amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olive. Mais ça c'est vraiment quand j'y pense, c'est-à-dire une fois tous les trois mois. Il <rire> Faudrait que je le fasse plus souvent. Euh, mais voilà, j'ai les cheveux fins, donc je sais qu'ils sont pas non plus. Ils aiment pas beaucoup, euh, beaucoup d'huile, euh, mais voilà, parce que du coup ça attaque leur... Enfin, ça attaque. Ça leur empêche d'avoir du volume. Euh, mais j'aime bien de temps en temps en faire pour les nourrir euh, en profondeur, on va dire. Et surtout le Au niveau du cuir chevelu, etc. Mais c'est aussi pour ça que je fais des cures de sébum. Euh, comme ça ça aide aussi au niveau du cuir chevelu Voilà je ne sais pas quoi vous dire d'autre euh, c'est toute ma routine euh, je ne sais pas si vous attendiez à me voir en train de tout faire euh, mais voilà c'est notre c'est ma routine naturelle j'espère que vous avez aimé et que j'aimerais bien savoir quelle est votre routine à vous j'ai juste oublié de vous donner un truc c'est que je mets du parfum donc là pour l'instant je suis à l'eau de kenzo je m'étais trompée en fait mais je me suis trompée de, à l'achat normalement il fallait acheter la version homme j'ai acheté la version femme il se trouve que l'odeur ne me déplaît pas donc comme j'avais plus de parfum bah du coup je l'utilise et voilà donc j'ai qu'un parfum j'ai que un vernis et euh... C'est beaucoup les huiles que j'ai en ce moment. Bon, ce bah, c'était que l'huile de coco. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur euh, toutes mes utilisations de l'huile de coco. Et mettez, abonnez-vous et tenez la cloche là. Appuyez sur la cloche pour suivre comment vous nettoyez les dents et la bouche correctement. Ah, on va parler de brosse à dents et tout ça et tout ça. Allez, ciao